Trente jours mille neuf cent quatre-vingt-onze, Julien Cochois, trente jours ou un mois, comme tu voudras, un octobre noir ou des lapses à rebours. Par quelle prouesse les aborder Rebrousser le temps dans une couverture d'innocence, d'indifférence, d'heure, les pieds rancent. En temps d'interférence, oublier l'état mortifié qui s'empile dans les élans. Des étangs indifférents. Trente jours où rouge coule, tout autour où roucoule de pauvres élocutions. Trente jours ou moins assombris, mois de saison sans raison que je jette de bord en port. Dans une fin de noyer qui se coule si doucement, jusqu'à la fin d'automne, dans un tonnerre ascendant, ascendant pour une agonie d'hiver où trop de mémoire s'étiole au galop, au chapiteau des mains de mes mots divers De mémoire divers De mémoire divers